spectacle privé pour les enfants de la crèche qui s'appelle Petit Peton. Les petons c'est les pieds. Alors je vais vous faire plusieurs chansons et j'ai amené aussi un tambourin. Je sais pas si tu as un tambourin mais ça c'est très pratique. Oui oh, en baillon. Pour... Oh. Ah, les... Bonjour, babé. paillon. Oui. C'est la rivière qui passe à Nice. Et après elle va sous la coulée d'elle. On la chante. La la la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 qui c'est qui fait le dodo ici Moi Moi aussi, hein, eh non, je me surveille. Ah dommage Dommage Parce que ça fait du bien de faire une sieste. Vous savez comment on dit la sieste en histoire Lupene ke Alors c'est une chanson pour s'endormir. c'est mieux là. Sois, soit venez, venez, venez. Soit, soit so neke, sieste bois. Yes, cha est beau le Est-ce bon, loup, soin, pas béni, et loup, pitchou, pas dur, bien. Et en français, ça ferait sommeil, sommeil, viens, viens, sommeil, sommeil, viens, viens, sommeil, sommeil, viens, que tu es beau. C'est plus joli en histoire Alors on l'appelle ce dodo. On l'appelle pour qu'il vienne. Soit. C'est la chanson de Jean Petit. Vous connaissez Jean Petit? Oui. Ah oui? Alors c'est un petit garçon qui danse et il est rigolo. Alors ça fait Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Faire l'oreille des France, Faire l'oreille des France, Melou fait et si dans sa jambe petite, j'en dansa, Jean Petit. Jean Petit dansa. Petit dansa. et dans sa l'oreille des Français, père l'oreille des Français, et loupé, pimpé, mais la gamba, gamba, gamba, et si dans sa jean dans danse, jean-Philippe danse, faire l'oreille des français, faire l'oreille des français, ça, loupé, pété, pé. mais la gamba, gamba, gamba. méloupe, méloupe, méloupe, piou, méloupe, méloupe, brasse, brasse, brasse. méloupe, la main, main, ma. Si dans petit, la galina, la galina. la galina facchello. Blow, la galina, la galina. Plo la galina la galina, la galina. la galina la galina, la galina. la galina